Déjà parce que euh, c'est le sentiment d'accomplissement, ça fait 5 ans pour être ingénieur, 3 ans à l'IMP Atlantique, on attendait ça et puis euh, là je revois plein d'anciens élèves de ma classe prendre des nouvelles ou leur premier job, enfin on est tous vraiment contents de se revoir et, et de vivre ça ensemble aujourd'hui. C'est vraiment une grande expérience, on pensait que 2 ans passait trop tard, mais le temps se passe vraiment très vite et c'est incroyable de passer cette période avec nos amis. Les gens nous c'est un moment Pour nous, c'est vraiment important parce que ça marche le passage à la vie professionnelle et à la fin de notre vie étudiante. C'est un moment très important de notre vie, donc on est très heureux d'être là, de retrouver les copains. Et euh, voilà ensuite de repartir chacun avec son nouveau métier. Hello, je très heureux de venir ici. Je suis je suis et très parce que pour finir il c'est le et